Est-ce que tu me poses cette question, parce que tu te la poses pour toi-même Je m'appelle Florine, j'ai 16 ans, je suis étudiante en humanité artistique, donc en théâtre, et je suis en 5ème secondaire. Ok. T'es voilà. dans quelle école Charlie Sense. Ah ben bah j'étais dans Sense. cette école aussi. C'est vrai Ouais, mais il y a longtemps, j'ai 35 ans. Moi je m'appelle Katia, je travaille dans l'audiovisuel. Enfin, J'écris des scénarios, j'aimerais les réaliser. Oh. Voilà. Peut-être qu'un jour je te prendrai comme comédienne, qui sait bah, pas, avec plaisir. Je ne sais pas si c'est vraiment un talent, vu que j'essaye d'y travailler, mais j'ai commencé le l'élé. <rire> du coup, ce pas encore un talent, hein, mais <rire> on y travaille. Je crois que c'est peut-être différent tous les jours. J'ai peut-être un talent différent tous les jours, personnel, caché. Et aujourd'hui, ce serait quoi euh... <rire> Ben, Aujourd'hui, c'est d'avoir accepté euh, d'être venue ici, participer euh, à cette petite rencontre, de prendre le temps, alors qu'en réalité, j'ai pas le temps. <rire> Je me suis bon, c'est pas grave. Donc, euh, c'est de faire abstraction de, des, des obligations, on va dire, et de, de venir me mettre dans cette petite bulle ici. Je pense à la petite place qui est là en bas, où il y a le petit... Euh, Enfin, bah, épicerie portugaise et il y a un petit café euh, espagnol. Enfin, cette petite place-là, je ne sais pas comment elle s'appelle, j'ai toujours trouvé sympa. Je, je participe à une coopérative qui est juste dans justement rue Monténégro qui s'appelle La Vieille Chichette. Et qui. Tu connais euh, non, non, non. Ouais c'est euh, un café bouquinerie en fait. Oh. Et euh, c'est un très chouette endroit bah, parce que les gens peuvent se rencontrer. Tout le monde travaille là bénévolement. Et bon, c'est un endroit où. Toutes sortes de gens viennent en fait, euh, peu importe s'ils sont tout seuls ou avec des amis. Et voilà, quoi, il y, y a de la place pour tout le monde et on se sent à la maison. Quoi. Bah moi comme ça, je pense à, euh, à un petit fleuriste justement à Saint-Denis. Euh, souvent quand on était petite, on allait au marché aux puces et on passait là à voir avec euh, ma maman qu'elle prenait toujours des fleurs. Et, euh, et c'est vraiment un petit fleuriste du coup. Que je vois depuis que je suis toute petite et qui est toujours hyper gentil et tout je sais pas s'il travaille encore là mais je l'ai croisé il y a pas longtemps dans le tram et euh, c'est vraiment une chouette personne. Mmh. Quels sont vos projets pour la vie euh... <rire> C'est très vaste comme question mais je sais pas si vous avez quelque chose de particulier pas. Euh... C'est pas tant que c'est vaste mais c'est que j'ai des rêves euh... secrets cachés mais quand même un peu difficile ouais. de déballer comme ça ici, pas plus, plus par comprends. superstition que, <rire> que autre chose. Quoi. Alors ma question c'est, est-ce que tu me poses cette question parce que tu te la poses pour toi-même Possible, c'est vrai <rire> j'y avais pas pensé mais <rire> c'est vrai que bah moi du coup je me pose pas mal de questions par rapport à, à, à la vie et vers où enfin je veux aller mais ah ouais. aussi peut-être par curiosité de okay. voir les, les différents chemins des gens dans la vie. <musique>